Donc il s'agit de mon expérience de, de plus de 40 ans avec toutes sortes de patients qui ont en commun justement d'être hors du commun, des patients pas comme les autres. Alors dès le départ, au début de, de mes activités dans, dans les centres avec les patients, j'ai été toujours très intéressée par ces patients hors normes qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Hein, parfois on dit « Oh là là, mais euh, ce sont des patients parfois qui ne, qui ne parlent pas, ou qui parlent très mal. » Et alors il y a toujours cette idée reçue de se dire bah, « Mais celui qui ne parle pas, il ne pense pas. » Eh bien justement, si, il pense, mais il ne pense pas de la même manière. Et c'est là où il s'agit donc de, de rejoindre cette idée du titre qui est de dire l'indicible. Il y a de l'indicible. Il y a de parce qu'il n'y a pas forcément des mots. Mais quand il n'y a pas de mots, il peut y avoir euh, toutes sortes d'autres choses, des manières de communiquer qui sont un peu euh, hors des sentiers battus. Et c'est ça qui m'a toujours énormément intéressé. C'est de trouver des moyens de communication et d'entendre, d'être à l'écoute de ces personnes que parfois personne n'écoute. Et, euh, et avec l'idée au fond que quel que soit le handicap la déficience, enfin, aussi démunie soit-elle, cette personne, hein, parce qu'elle n'est pas les mêmes moyens intellectuels que, que nous, eh bien aussi démunie soit-elle, elle a quelque chose à dire de, de sa position euh, subjective. Et nous, nous avons donc quelque chose à entendre et en faire quelque chose. Et c'est là où, euh, surprise, on s'aperçoit, que c'est d'une grande richesse, c'est une clinique qui est d'une grande richesse, parce qu'on s'aperçoit que ces personnes qui manquent de, de moyens, hein, de langagiers, euh, cognitifs, eh bien, ils trouvent le moyen quand même de communiquer et de, de, de transmettre euh, aux autres euh, comment, euh, comment ils se vivent, comment ils vivent leur expérience, quelle place ils prennent aussi. Alors, euh, j'ai voulu raconter ça, euh, le raconter, le raconter comme, euh, comme des histoires. J'ai voulu raconter des histoires sur un mode un peu narratif et chaque patient est une histoire. Chaque patient est une histoire singulière. C'est une rencontre, hein. chaque patient, c'est une rencontre, c'est une aventure en quelque sorte. Alors j'ai repris un petit peu euh, beaucoup de cas hein, que je raconte au fil des chapitres euh, qui remontent certains euh, donc à mes débuts il y a 40 ans, d'autres beaucoup plus récents. Alors je vous disais que je suis psychanalyste, hein, donc forcément mon point de vue, mon approche elle est psychanalytique, mais attention une psychanalyse qui n'est pas du tout la psychanalyse orthodoxe, dogmatique, euh, qu'on connaît trop, hein, qui, qui est l'image stéréotypée, et avec l'idée que pour moi la psychanalyse a beaucoup évolué. Vous vous rendez compte, Freud il a inventé la psychanalyse il y a plus d'un siècle. Eh bien, en un siècle, il s'est passé des choses et les patients ont changé. Et puis il y a eu des tas d'autres gens après Freud qui ont aussi écrit des choses, qui ont aussi fait des, des recherches. Alors justement, ça va plus du côté de la subjectivité, de l'empathie, de l'engagement. Alors il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Ferenzi qui a beaucoup parlé de ça, et qui reste toujours extrêmement actuel. Donc c'est une psychanalyse pas orthodoxe qui cherche qui se renouvelle et qui permet donc d'aborder euh, ces patients. Et euh, avec l'idée que euh, ces, ces patients ont des choses à nous apprendre. C'est ça l'idée. C'est loin d'être une espèce de clinique un peu pauvre, oh ben c'est pas très intéressant euh, il n'a pas grand chose à dire euh, la psychanalyse elle peut pas se, euh, se pratiquer avec ces, ces personnes là alors on peut remarquer d'ailleurs que dans l'histoire de la psychanalyse on a dit ça des enfants on a dit ça des psychotiques ben, maintenant on le dit pour les personnes handicapées et chaque fois on a pu dépasser cette position là et on s'est aperçu que en réalité c'est un enrichissement Considérable. Voilà donc euh, ce livre, je vous propose donc plein d'histoires qui, qui abordent plein de sujets aussi hein, le handicap, le langage euh, et l'art. Hein. J'étais très sensible aussi au fait que ces personnes qui ont peu de moyens intellectuels ont beaucoup de créativité et qu'on peut faire des parallèles avec la, les artistes et les, et les personnes qui sont en situation de handicap. Voilà, donc je vous livre toutes ces histoires dans ce petit livre, donc, et je vous remercie pour votre attention.